Je m'appelle Théophile Bongart, je travaille à la plateforme Océan Climat et je suis en charge des questions d'adaptation des territoires côtiers et de préservation de l'océan. Ma thématique principale, c'est de réfléchir sur comment les villes côtières peuvent s'adapter, évoluer, se transformer dans un contexte où la mer monte. Nous, ce qu'on a décidé de faire pour ce One Ocean Summit, c'est de convier des maires à venir prendre la parole et à être justement les témoins des changements qui se produisent dans leur ville. Et donc qu'ils puissent nous dire quel est justement l'impact de l'élévation du niveau de la mer pour leurs habitants, pour les activités qui s'y déploient, pour le tourisme. L'objectif avec ça, c'est qu'il y ait une prise de conscience de ces enjeux euh, pour en faire une des priorités, parce qu'on pense que ça l'est. Aujourd'hui, une, une immense partie de la population qui vit sur les territoires littoraux, euh, des changements considérables, et euh, donc euh, il est urgent de penser une nouvelle façon de vivre sur nos littoraux. J'emporte un regard extrêmement lumineux, je découvre ces magnifiques bassins dans lesquels se baladent des espèces que je ne connais pas forcément, donc j'ai la chance de le visiter alors qu'il y a extrêmement peu de monde, j'imagine peu de touristes, j'imagine qu'il y a énormément de touristes d'habitude, donc c'est une chance et j'en suis très content.